Et yo tout le monde, c'est GG. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des 5 ans. Ça fait 5 ans que la chaîne existe et je voulais faire une petite vidéo déjà pour vous remercier. Donc pour fêter ça, je vais vous offrir un fond d'écran que je vais faire sur Photoshop. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin pour voir le résultat. Donc ça fait quelques années que je fais des montages sur Photoshop. Donc je vais créer pendant cette vidéo un fond d'écran. Donc le thème, ça sera la forêt. Je vais faire une ambiance un peu mystique avec un thème plutôt sombre, des effets un peu science-fiction. Donc j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve à la fin de la vidéo. vous a plu donc le résultat final s'affiche maintenant donc vous allez pouvoir le télécharger dans la description je vais vous mettre un lien pour pouvoir le récupérer j'espère que le rendu final vous plaît n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires encore une fois merci pour tous ceux qui sont là depuis les 5 ans j'ai plein de projets pour 2021 je prévois une grosse vidéo pour vous expliquer tout ce que je compte faire cette année en espérant que vous allez passer de très bonnes fêtes et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo salut